Vidéo pour vous montrer la mise à jour que j'aimerais faire sur mon étagère à semis. L'étagère euh, comporte jusqu'à 66 semis, 2 bacs par étage, 11 pots par bac. Donc, le but de cette opération c'est de pouvoir automatiser cette partie d'arrosage, donc qui me permettra de, de gagner du temps parce que, ben, en général, j'ai pas énormément de, de temps. Euh, je me suis procuré ce matériel euh, après avoir défini un schéma. Ah bon, ce n'est pas très propre, hein. j'avoue que j'ai fait ça quand même un peu, un peu à l'arrache. Donc on part d'un bac dans lequel je vais plonger une pompe. À la sortie de cette pompe, je vais insérer un filtre. Et ensuite, je vais partir sur des T qui vont soit continuer vers le haut de l'étagère, soit pointer vers un niveau de l'étagère. Donc je vais avoir deux T, parce que j'ai deux premiers niveaux. Après le thé, j'ai un tuyau qui continue, le, la même, du même diamètre que celui d'origine. Et au bout de ce tuyau, un bouchon. Donc, idem pour le niveau suivant. Et pour le dernier niveau, comme je n'ai pas besoin de remonter plus haut, je mets un coude. Donc, même tuyau, même bouchon. Sur ces tuyaux, je vais implanter des pièces qui vont se visser dans ce tuyau. Et qui vont permettre de repartir sur un tuyau de plus petite section, qui vont eux-mêmes aller vers une terminaison euh, qui va me permettre d'arroser chacun des pots. Donc là, j'aurai 22 petits tuyaux qui vont aller vers euh, chacun des pots. J'ai ajouté des vannes qui me permettent de couper un étage, puisque au départ, je vais commencer euh, la culture de mes poivrons qui va se trouver tout en haut de l'étagère. Et donc, euh, je vais couper les autres euh, réseaux. Puisque je veux pas que l'eau soit distribuée, dans le sens où je n'ai aucune plante à irriguer. Et donc, pour chaque niveau, j'ai prévu une vanne. Donc voilà, ça se traduit par ce type de pièce. Donc, un tuyau de 16. Donc, j'ai déjà commencé en fait à, à mettre un bouchon pour pouvoir faire le, le, le premier niveau. Une pompe que j'ai achetée chez Amazon. Donc, qui théoriquement fait 1800 litres heure donc euh, on va voir ce que ça donne donc on a la sortie de 16 un petit bout de tuyau comme ça pour, pour remonter ensuite un filtre donc c'est des, des choses très simples hein, qui se démontent donc et, tac voilà c'est vraiment basique mais efficace donc, et on revisse donc bien sûr il y a un sens il y a une flèche, on la voit bien là Ensuite, je vais donc continuer de remonter. Je vais partir sur un T, qui va me faire, donc, cette partie-là va aller vers le bas, cette partie-là vers le premier niveau, et celle-ci va aller sur le niveau plus haut. Donc, ensuite, à la sortie, je vais avoir une vanne pour pouvoir désactiver ce niveau, un tuyau et un bouchon. Ensuite, je vais avoir ce type de pièce. Il y a une partie qui va permettre de forer... Le tuyau, on va la visser et ensuite on va venir ici euh, insérer un, un tuyau plus fin, donc qui est ce tuyau, voilà qui est du 4, je crois. Et à la sortie de chacun des chacune des sections de, de ce petit tuyau, je vais avoir un goûteur, donc que je vais insérer dans chacun de mes pots comme ça. Donc je vais les mettre, je sais pas comment, soit au fond, soit au milieu, je sais pas, sans doute au fond. Voilà. Et donc je vais avoir des fils qui vont partir vers l'arrière, avec un, une rampe en fait, comme une rampe en fait, avec le, tout, tous ces départs qui vont aller irriguer chacun des deux bacs. Déjà installé une partie de, des, des connexions. Le tuyau avec le bouchon sur lequel je vais venir implanter les connecteurs qui vont me permettre de passer sur un tuyau de, de 4 Donc la vanne, un petit bout de 10 cm suivi du coude pour le, le dernier niveau. Ensuite je descends sur un T et je repars de la même façon que sur le niveau haut. 10 cm, une vanne, 80 cm de tuyau et un bouchon. Donc là, j'ai fait le niveau dessous, que je n'ai pas encore connecté. Donc pareil pour le, le, le niveau le plus bas. Juste un petit rappel, en fait, la partie arrosage, je l'installe sur la partie fixe de l'étagère. Parce que la partie mobile, elle, comme je vais l'ouvrir pour mettre les étagères l'une à côté de l'autre, il ne faut pas que j'ai l'arrosage de ce côté-là, parce que ça, ça gênerait, ça serait vraiment pas, pas génial. Donc le tuyau ressort ici. On a le filtre qui remonte vers la pompe donc le filtre que j'ai installé là euh, il va me permettre déjà de nettoyer euh, s'il est euh, encrassé ça évite de boucher toute la partie qui se trouve euh, après le filtre et ça me permet aussi de pouvoir désaccoupler si je veux bouger l'étagère, bah, c'est possible Là, le, comme le tuyau elle, est assez rigide, bah, il reste collé le long de l'étagère donc euh, je, vais, je vais remplir la bouteille et je vais faire le test donc voilà on voit que le pot se remplit alors forcément là je n'ai qu'un pot euh, donc euh, l'armoire fait 1 mètre 80 de haut là le tuyau lui il est un petit peu moins de 2 mètres il doit être un 1 mètre 70 maximum théoriquement la pompe est prévue pour remonter jusqu'à 2 mètres reste à savoir si une fois que j'aurai mes, mes 22 pots du haut plus les 22 pots de, des deux autres étages l'eau continuera à remonter aussi bien donc je vais lancer l'irrigation pendant une minute et je vais voir de combien j'arrive à remplir les pots. Donc j'ai fait plusieurs tests pour remplir chacun des 22 pots de ce niveau. Donc j'ai obtenu à peu près le même niveau dans chaque pot. Donc ce qui veut dire que globalement on a une bonne répartition. Il a fallu faire tourner le système pour que l'air soit chassé de, de tous ces tuyaux. J'avais des différences de remplissage. Importante au départ et que je n'ai plus maintenant. Je vais m'attaquer à l'étage intermédiaire euh, où je vais à nouveau connecter euh, 22 tuyaux et je finirai par le dernier étage, euh, 22 tuyaux supplémentaires. J'ai changé de contenant donc je suis carrément passé sur euh, une grosse poubelle en fait parce que euh, les petits bidons que j'avais c'était pas suffisant. Sachant que ce type de pompe qui sont prévus pour les aquariums, ne sont pas protégés en cas de, de manque d'eau. Donc euh, à moi de veiller à ce que le contenant soit toujours rempli pour éviter de griller la pompe. Les tuyaux sont à peu près à 10 cm on va dire, du, du plateau. J'obtiens une hauteur de 1m40. Au départ, la pompe était prévue pour 2 mètres de relevage, mais en réalité, comme c'est des pompes chinoises, ben, les chinois, comme d'habitude, ils surestiment en fait, les capacités de de leur matériel et donc euh, j'essayais d'envoyer l'eau à 1m70 bah ça fonctionnait pas à 1m40 ça fonctionne donc euh, voilà c'est vraiment euh, comme d'habitude avec les, les produits chinois c'est toujours des performances inférieures à, à ce qui est annoncé donc euh, il faut il faut le prendre en compte donc voici le nouveau système que j'ai décidé de mettre en place suite aux nombreuses fuites que j'ai rencontrées sur euh, le système précédent euh, qui consistait à, à brancher euh, euh, tout un tas de petits tuyaux à la base d'un tuyau de, de 16 le problème c'est qu'on a bien sûr des fuites euh, un fil sur deux donc euh, vraiment c'est très difficile euh, à gérer en, en intérieur en tout cas parce que à l'extérieur c'est pas gênant euh, si on a quelques gouttes euh, qui coulent par terre euh, mais euh, quand on est dans une maison ou un appartement on peut pas se permettre d'avoir des fuites euh, surtout que là je vais avoir de l'électricité ça ne fait pas bon ménage donc euh, il faut prendre ça en compte et essayer de trouver une solution vraiment la mieux adaptée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré donc ce type d'accessoire qui dispose de 20 sorties. et euh, Par contre, l'entrée était trop petite pour, euh, pour brancher directement le tuyau noir. Donc Je me suis procuré un tuyau qui faisait 12-16 mm, qui était beaucoup plus serré sur... Euh, euh, sur l'entrée, bon, par contre euh, il a fallu que j'ajoute quand même un collier parce que c'était pas suffisamment serré pour que je, je me dispense de collier donc comme j'ai 20 sorties mais que j'ai des bacs qui font 22 semis il faut que je rajoute deux autres sorties donc euh, j'ai acheté euh, ce type d'adaptateur en fait euh, qui permet d'insérer le tuyau noir, là, le tuyau de 16 et de euh, disposer une sortie en 4 mm mon nouveau problème, en fait, ça va être de vérifier la quantité d'eau que j'arrive à obtenir dans chacun des 22 pots en insérant les tuyaux de 4 mm sur chacune des sorties de cet élément. Et on va voir ce qu'on obtient. J'avais initialement décidé de continuer à utiliser les petits tuyaux de 4 mm noirs qui sont en PVC assez rigide, et je me suis aperçu en fait que je n'arrivais pas à les enfoncer complètement ou alors vraiment très difficilement et j'étais obligé de finir par à la pince et au final bah, à abîmer en fait ce tuyau donc j'ai décidé de passer sur un tuyau souple en silicone on a une plus grande facilité à insérer le tuyau que qu'avec ce type de tuyau qui ne vont jamais jusqu'au bout j'ai fait tous mes branchements et je les ai installés dans les pots donc j'avais fait un premier essai pour vider tout l'air qu'il pouvait y avoir dans les tuyaux après ce test en conditions réelles, on s'aperçoit que tous les pots sont remplis pratiquement de la même façon. Je n'ai pas constaté de fuite sur la ligne principale, que ce soit au niveau du tuyau noir ou au niveau du raccord ici, et, et au niveau de chacune des sorties. Donc j'ai bien vérifié, je n'ai pas une seule fuite euh, en, en sortie de chacun des, des petits tuyaux euh, souples. Euh, je vais euh, remplacer le câblage de l'étage du haut et voir en fait si euh, la pompe est toujours capable euh, d'amener l'eau euh, aussi haut et euh, simultanément euh, dans chaque niveau donc je viens de terminer mon troisième niveau et j'ai été obligé d'ajouter un collier comme ça que j'utilise pour euh, fixer euh, le tuyau sur le diffuseur par contre je me suis aperçu que j'ai une petite fuite ici, là donc euh, en fait je vais en acheter quelques autres pour pouvoir ajouter ici euh, au niveau de ce robinet et éventuellement ailleurs si je, dé, si je constate d'autres fuites donc, comme celle-ci. Euh, en tout cas les autres niveaux eux ne semblent pas euh, fuir. Donc, donc là je suis toujours en phase de test, donc là pas de fuite. Et au niveau haut, je n'en ai pas détecté non plus. Donc, il s'avère en fait que quand je branche les trois niveaux ensemble, ouverts, et bien en fait, seuls les deux premiers se remplissent. Pourquoi Parce que la pression va majoritairement dans les niveaux les plus près de la pompe. Et donc, ce que je suis obligé de faire, c'est de fermer légèrement les niveaux du bas, pour pouvoir laisser le niveau du haut se remplir donc lui il est complètement ouvert et les autres en fait il va falloir que je joue un petit peu sur l'ouverture des robinets pour pouvoir remplir les trois étages de la même façon je fais un essai sur trois minutes de remplissage et à côté j'ai la télécommande qui va me permettre de commander la pompe pour pouvoir remplir chacun des trois niveaux donc j'ai vidé chacun des bacs et j'ai réglé euh, j'ai fait un réglage approximatif donc on va voir si j'arrive si à obtenir en 3 minutes le même niveau sur chaque étage donc je lance la pompe et chrono voilà donc là on voit que le niveau du bas se remplit le niveau du intermédiaire se remplit et le niveau haut se remplit aussi je viens de mesurer la hauteur d'eau dans chacun des niveaux de l'étagère et je constate que sur le niveau bas, j'ai 10,5 cm de hauteur. Sur le deuxième, idem. Et sur le troisième, 9 cm. Donc Ce qui veut dire qu'il va falloir que je répartisse équitablement entre les deux niveaux euh, 0 et 1. On va voir si ensuite j'arrive à obtenir la même chose. Je viens de vider les trois bacs et je vais relancer le compteur pour 3 minutes. C'est reparti. Voilà, donc euh, ben, j'ai déjà fait de nombreux tests pour essayer d'obtenir le même niveau euh, sur chaque étage. Euh, malheureusement, euh, j'arrive absolument pas à obtenir la même chose. Donc le mieux que j'arrive à obtenir, ce sont les, les, le niveau 0 et le niveau 1 qui sont à peu près à, à 10 cm tandis que le dernier est à 11 cm, euh, donc, euh, donc je, je réfléchis à la possibilité de n'alimenter en fait qu'un seul niveau à la fois quand, quand je vais arroser euh, pour pouvoir euh, chronométrer un, un temps euh, bah, pour pouvoir euh, compenser en fait ce problème parce que je pense que le problème est insoluble dans le sens où euh, on a une hauteur différente à une pression différente donc euh, il semble logique qu'on ne puisse pas obtenir euh, rigoureusement la même chose donc le, le but du jeu c'est de programmer un arrosage différent par niveau donc j'utilise ce type de, de minuteur bon, qui est un minuteur mais à la seconde donc ça permet d'avoir euh, un dosage beaucoup plus fin qu'un minuteur ordinaire donc c'est aussi beaucoup plus cher, ça coûte euh, 30 euros au lieu d'un minuteur classique qui doit coûter euh, allez, une dizaine d'euros maximum euh, donc il y a huit plages de programmation. Donc ce que je compte faire, en fait, c'est de programmer euh, 6 jours de la semaine un arrosage pour euh, chaque niveau. Donc sur le principe, en fait, j'avais plusieurs possibilités. Euh, la, la solution la plus simple mais la plus coûteuse, c'était de disposer euh, de trois minuteurs. Donc trois minuteurs à 30 euros pièce, ça fait déjà 90 euros rien que pour les minuteurs. Relier euh, chacun sur une pompe. Donc euh, la pompe... Je crois qu'elle coûte aux alentours de 25 euros. Je vous laisse imaginer le coût que ça représenterait. Simplement pour une seule étagère. Donc la solution que j'ai retenue en fait, c'est le lundi, on ouvrira la vanne du niveau 3. L'eau sera distribuée pendant 25 secondes. Donc le lundi soir, je couperai la vanne du niveau 3. J'ouvrirai la vanne du niveau 2. Le mardi, le, le niveau 2 sera alimenté pendant 20 secondes et le mardi soir donc je couperai la vanne du niveau 2 et j'ouvrirai la vanne du niveau 1 ce qui fait que le mercredi le niveau z... le niveau 1 sera alimenté et ainsi de suite on remonte au niveau, au niveau 3 le jeudi donc je descends d'abord quand j'arrive en bas je remonte et donc le, le minuteur lui sera réglé pour euh, des durées différentes en fonction des jours donc euh, bien sûr à moi de bien faire attention de ne pas mélanger les pinceaux donc euh, j'essaierai je, de mettre des rappels euh, au niveau de mon téléphone au niveau de ma messagerie pour être sûr de ne pas louper le, le changement de, de niveau euh, mais toujours est-il que si j'arrive à suivre cette petite procédure bon, qui est un petit peu contraignante mais qui n'est pas non plus insurmontable je vais pouvoir arroser en automatique chaque niveau de mon étagère jour après jour. Donc sachant que je ne pourrai pas arroser les trois niveaux le même jour. Mais bon, ça n'est pas vraiment un problème, puisque arroser les semis tous les trois jours, ça paraît plutôt réaliste et logique. Donc il y aura une petite inertie pendant trois jours, euh, sauf pendant le, le dimanche où là on n'aura aucun arrosage. Donc ce que je ferai peut-être... Le deuxième jour d'arrosage en fait, de la semaine pour chaque niveau, j'arroserai également le soir. C'est-à-dire que j'arroserai idéalement le matin à 8h, et le soir, 21h, j'arroserai le, le même niveau deux fois dans la journée, mais uniquement pour le deuxième arrosage de la semaine, sachant que je n'aurai que deux arrosages par semaine par niveau. Le niveau 1 lui sera arrosé le lundi et le jeudi, donc le lundi, arrosage le matin uniquement, et le jeudi, j'arroserai le matin et le soir, entre 20h et 21h, pour que je puisse, avant de me coucher, euh, tourner la vanne pour euh, le jour suivant. Ce n'est pas la meilleure solution possible, euh, mais toujours est-il que c'est la solution la plus économique. Donc pour quelques secondes passées à tourner des vannes, en fait je vais économiser euh, euh, au moins 150, euh, voire 200 euros, sur une installation à une seule étagère. Donc, sachant que à terme, l'année prochaine, j'équiperai ma deuxième étagère d'un de, arrosage automatique comme celui-là. Euh, voilà, il me faudra exactement la même installation. Donc, je ferai le, le chiffrage à terme de, de cette installation pour une étagère. Donc, la deuxième étape, ça va être de mettre des supports pour pouvoir tenir ce tuyau euh, maintenu plaqué contre le, le fond de l'étagère. Donc, euh, idem pour les parties horizontales. Donc, on aura la partie le, le, le tuyau vertical euh, de haut en bas et, la, et les tuyaux horizontales à chaque niveau qui seront euh, maintenus horizontalement. Donc, idem pour euh, ce diffuseur qui sera plaqué contre le, la plaque du fond. J'espère que vous avez apprécié euh, la présentation de mon système d'irrigation euh, pour étagères à semis. Donc euh, si vous avez aimé euh, la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.